Bonjour chers béliers, voici vos prévisions pour le mois de mars 2020. Si vous n'avez pas encore consulté la vidéo des prévisions générales, je vous invite à le faire euh, au moins une fois car elles sont aussi importantes. Et ça c'est votre vidéo des prévisions propres au bélier. Donc, pour vous, cher bélier, la première partie du mois de mars, vous aurez des sentiments d'épuisement et peut-être de malaise au niveau de votre santé à cause des fardeaux qui seraient fort probablement reliés à votre profession. Surtout que le soleil est toujours dans votre douzième maison, ce qui alourdit cette période. Et aussi avec Mercure, le gouverneur de votre maison du quotidien et de la santé qui rétrograde dans cette douzième maison. Alors vous devez prendre soin de votre santé et votre bien-être, surtout durant cette période, euh, les premiers dix jours du mois de mars. Donc vous serez toujours sous les effets de la conjonction de Mars et Keto dans votre dixième maison, ce qui pourrait vous pousser à laisser tomber... Ou sacrifier de quelque chose qui pourrait vous être cher, mais que euh, le faire serait la seule solution, soit pour avancer ou pour régler des dilemmes au niveau professionnel. Cette quelque chose pourrait être en train de vous ralentir ou bien vous causer de la nuisance au niveau professionnel. Et avec la pleine lune dans la vierge, vous arriverez à régulariser beaucoup de votre situation professionnelle. Donc, trouver des solutions et établir des stratégies. Donc, n'ayez pas de soucis, cette période, les premiers 10 jours de mars est passagère et vous devez en profiter pour réévaluer, établir des stratégies au niveau professionnel. Et ce qui va vous aider dans ce processus, Vénus qui sera dans votre signe les premiers quatre jours et va entrer dans votre deuxième maison chez elle le 4 mars pour être conjointe à Uranus. Alors, elle va vous aider à trouver des solutions surprenantes à certains euh, dilemmes professionnels. Vous pourriez soudain recevoir des sommes d'argent qui pourraient résoudre un dilemme en particulier, mais il faut que vous soyez discipliné et bien organisé et focalisé sur la structure de votre quotidien. Comme je vous ai dit, n'ayez pas de soucis, Mars, votre gouverneur qui est en exaltation maintenant, sera là pour vous protéger et vous aider. La deuxième partie de Mars, donc les deuxièmes euh, dix jours de mars, vous allez commencer à reprendre le contrôle sur tous les aspects qui étaient un peu perturbants durant les dernières semaines. Bien que de temps en temps vous sentirez que l'énergie est toujours lourde durant cette période, mais au moins vous pourriez aller de l'avant. Surtout avec Mercure qui recommence son transit direct et c'est là que vous pourriez mettre en pratique les stratégies que vous aviez établies et mettre en place les solutions et lancer vos projets et prendre les décisions nécessaires pour aller de l'avant. Vous allez durant cette période vous préparer pour l'entrée du Soleil dans votre signe le vent mars. Et deux jours plus tard, Saturne entrera dans votre onzième maison. Ces deux événements sont très, des très bonnes nouvelles pour vous, chers bélier Vous êtes parmi les signes qui étaient très affectés par Saturne en Capricorne. Saturne euh, vous a imposé beaucoup de discipline, de structure et de règlement. Et le 22 mars, il entrera dans le verso, votre onzième maison. Donc, la troisième partie du mois de mars, vous allez pouvoir pousser un soupir de soulagement. Après tous les sacrifices, le temps et les efforts que vous aviez euh, eu à mettre au niveau de votre profession pendant le séjour de Saturne dans le Capricorne, l'entrée de Saturne maintenant dans le verso qui coïncide avec la conjonction de votre gouverneur Mars avec Jupiter signifie que vous allez commencer à voir les fruits de vos sacrifices et de vos efforts. Vous allez commencer à toucher le succès et le plaisir euh, et la satisfaction de vos accomplissements et d'atteindre une grande partie de vos objectifs, surtout au niveau professionnel. Vous pourriez même avoir des bonnes surprises au niveau financier, surtout avec Vénus dans votre signe faisant un beau trigone avec Jupiter et Mars dans le Capricorne. Alors préparez-vous pour un vrai début qui commence avec la nouvelle lune dans votre signe. Un début au niveau professionnel surtout, qui va durer sur les prochaines années. Pour vous, chers béliers, le mois de mars et le début du succès, le déclencheur du succès et de la réception des fruits et des récompenses. Surtout vers les, la, la troisième partie du mois de mars. Donc au début du mois de mars, vous êtes incité et invité à avoir beaucoup de patience. Mais la fin de mars va vous récompenser. Donc ça c'est au niveau astrologie. Je vous avise aussi qu'aujourd'hui j'ai téléchargé ma première vidéo de recette. C'est la recette de spaghetti. Donc j'ai téléchargé dans ma chaîne de la cuisine économique dont le lien est inséré dans la boîte de description de cette vidéo si ça vous intéresse. Peut-être à m'encourager un petit peu à aller la consulter, euh, donner votre avis aussi, n'hésitez pas à aimer ou commenter s'il vous plaît. Euh, si vous aimez la chaîne La Cuisine Économique, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer les notifications. Donc euh, j'aimerais que vous m'encouragiez s'il vous plaît, si c'est possible pour vous.